Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un moment émouvant pour un auteur parce que je vais ouvrir le colis qui m'a été envoyé par Odile Jacob qui contient les premiers exemplaires de l'ouvrage Bien manger pour ne plus déprimer donc ça a été une longue attente, donc merci à, à toutes et à tous pour votre patience parce qu'en fait cet ouvrage a mis plus de deux ans avant le jour en plus de la date prévue initialement alors il y a eu plusieurs raisons à ça donc, euh, d'abord, euh, le fait que j'ai dû mettre à jour beaucoup de connaissances scientifiques euh, parce qu'avec euh, la pandémie Covid, la publication a pris du retard. Et donc, euh, j'ai refait finalement tout le travail de revue de la littérature une deuxième fois en fin d'année 2021. Et donc, voilà le résultat. Je suis très content de vous montrer. Bien manger pour ne plus déprimer chez Odile Jacob, qui va donc sortir officiellement le 6 avril. Donc, euh, je découvre avec vous, euh, le, euh, voilà, c'est la première fois que je vois le, bah, la taille de, de l'ouvrage. Donc, en fait, euh, c'est vraiment un travail que j'ai voulu euh, à la fois euh, accessible à tous et aussi utile aux professionnels de santé, parce que vraiment, j'ai eu énormément de demandes euh, de, alors déjà de la part de, de personnes concernées euh, pour avoir euh, des informations sur la psychonutrition que je vous ai présentées au cours de, de, de vidéos précédentes. Euh, on peut pas dans les vidéos bien sûr euh, tout aborder et surtout dans tous les détails. Donc j'ai eu aussi des demandes dans les commentaires sur les posologies. Donc j'explique tout ça en fait euh, dans l'ouvrage. J'explique aussi comment les choses fonctionnent. Et euh, donc il y a une première partie qui est sur le microbiote et les liens entre l'intestin et le cerveau. Euh, on a découvert énormément de choses en 10 ans, hein, parce que donc le, le sujet a explosé en fait euh, en 2009 avec les techniques de métagénomique, euh, qui sont euh, des techniques d'exploration du, du microbiote. Et, euh, et donc, euh, Ensuite, le, le, le sujet a eu énormément de succès avec la publication du charme discret de l'intestin euh, en 2015. Et euh, donc euh, je réexplique en fait tout ça dans une première partie qui est un peu technique, donc pour les personnes justement qui sont euh, moins intéressées, elles peuvent sauter cette première partie euh, qui, est vraiment, qui explique euh, la physiologie, hein, comment ça marche l'intestin et le cerveau et la connexion entre les deux. Et dans la deuxième partie, bah, j'aborde toute la partie sur l'alimentation et les compléments alimentaires. Et, donc, euh, et tout ceci, bien sûr, en interaction avec l'activité physique, hein, qui est indispensable. Et donc, euh, voilà, vous avez tout ça synthétisé. Euh, donc, c'est assez euh, facile à lire, parce que j'ai fait des, petites, euh, des petits apartés de détails, en fait, quand les choses étaient voilà, plus, plus pour rentrer dans le détail. Donc, c'est en retrait. Donc, pour les personnes qui souhaitent simplement avoir l'essentiel, en fait, c'est si le t'est principal. Et puis, euh, ensuite, il y a des parties plus détaillées euh, pour les personnes qui veulent vraiment approfondir. Donc, ça, c'est l'état des connaissances à un instant donné. Évidemment, donc je me suis basé sur la littérature, euh, donc il y a, je, je crois que c'est plus de 200 références, 249 références que vous avez à la fin. Donc c'est super étayé, j'insiste là-dessus, pourquoi Parce qu'en fait, il existe déjà donc des ouvrages de euh, sur le bien-être euh, avec les compléments alimentaires et la nutrition, mais vraiment, un des problèmes qu'on a dans les ouvrages de vulgarisation actuels, c'est vraiment le côté rigoureux sur le plan scientifique. Alors je m'explique... Euh, le, il y a eu un ouvrage qui a été publié, par exemple, euh, de cardiologie, euh, qui s'appelle euh, « Prendre son cœur à cœur ». Et dedans, il y a une partie sur le jeûne. Et euh, l'auteur, en fait, euh, euh, présente les griefs, euh, les effets indésirables euh, du jeûne. Et en fait, il ne différencie pas les différents types de jeûne. Et je suis allé regarder les références, parce que je disais, voilà, le jeûne augmente les risques de calcul biliaire, par exemple. Donc j'étais très surpris. Et je suis allé regarder donc, les, les références, et en fait, dans les références, ça ne supportait pas du tout euh, les affirmations de l'auteur. Alors, il y avait des études qui étaient sur des enfants australiens alors qu'on parlait des adultes. Euh, il y avait une étude où il y avait un biais de sélection euh, des patients, euh, une autre où euh, la taille d'échantillon était insuffisante. Euh, une autre, où, sur l'histoire des calculs biliaires, ben, en fait, les patients qui avaient déjà des antécédents de calculs biliaires étaient exclus de l'étude. Donc, il y avait un biais énorme, en fait. Voilà, donc il y avait plein de choses comme ça. Et euh, au final, en fait, euh, alors que je m'attendais à apprendre des, des choses, bah, en allant regarder les références, je me suis rendu compte hein, vraiment que ce qui était affirmé par l'auteur n'était pas du tout supporté par les données scientifiques. Et en plus, c'était des références qui remontaient souvent à plus de 20 ou 30 ans. Et donc, euh, en fait, quand vous souhaitez... Affirmer quelque chose, vous allez quasiment tout le temps pouvoir trouver une étude qui va dans votre sens. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire si vous avez décidé voilà, de, de démontrer quelque chose avec la masse de connaissances et d'études qui, qui a été faite, avec des degrés de qualité très variables bien sûr, quasiment systématiquement vous pouvez trouver une, voire deux ou trois études ou même plus qui va dans votre sens. Mais par contre, la seule façon de répondre à la question, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux d'un point de vue scientifique, et en fait quand on dit c'est vrai ou c'est faux, c'est en termes de probabilité, c'est quelle est la probabilité que ce soit vrai, la probabilité que ce soit faux. Pour ça, la seule façon, c'est de faire une revue systématique de la littérature, c'est-à-dire vraiment de montrer par un protocole rigoureux que vous avez balayé l'ensemble des données publiées sur un domaine et ensuite il y a des techniques pour synthétiser ces données, c'est ce qu'on appelle la méta-analyse. Donc ça, ça a été euh, euh, très démocratisé, euh, très vulgarisé, entre guillemets, dans le bon sens du terme, euh, sur la question de l'hydroxychloroquine dans l'infection à Covid-19. Donc voilà ce que j'ai fait pour la partie psychonutrition, j'ai fait des revues systématiques de littérature, j'ai aussi conduit des méta-analyses en fait que je présente, notamment celles sur le jeûne et l'impact du jeûne sur la santé mentale. Donc euh, ça a été euh, un travail de très longue haleine, mais qui a été extrêmement enrichissant pour ma pratique, puisque donc je m'en sers dans, au centre expert euh, tous les jours euh, de ce qui est contenu dans ce livre, c'est les recommandations que je fais à tous les patients que, que je vois. Je pense par exemple à la prise des oméga-3 dans, dans la dépression, à l'efficacité de la N-acetylcystéine, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, donc euh, j'aborde aussi des questions qui ne concernent pas ma pratique clinique, sur l'autisme et l'hyperactivité de l'enfant, et chez les seniors aussi, sur la question de la démence. Donc ça, c'est des travaux de pure revue de littérature hein, que, que j'ai fait. Euh, et donc bien sûr, ces données, ben, elles sont appelées à évoluer dans le temps, mais au moins, vous avez la synthèse en 2022, de toutes les données scientifiques sur la question et de ce qu'il est, qu est recommandé de faire au vu de ces données, voilà, de ce qui est supporté par la science, ce qui ne veut pas dire que la science ne va pas découvrir d'autres choses et qu'il n'y aura pas d'autres recommandations dans le passé. Donc j'espère en fait, si ce, cet ouvrage a du succès, hein, ce qu'on qu lui souhaite. Bon, il faut savoir que euh, je dois toucher à peu près 50 centimes par ouvrage vendu, donc c'est pas avec ça que je vais faire fortune, donc c'est de lauto mais qui est quand même euh, assez limité dans sa portée. Par contre, ce que j'espère vraiment, le, la raison de cet ouvrage et des précédents, hein, c'est vraiment d'avoir un, une bouteille à la mer en fait, euh, en espérant voilà, que toutes les personnes qui vont recevoir ce livre vont en être inspirées et le partager, euh, parce que finalement un ouvrage ça coûte beaucoup moins cher qu'une consultation et en fait ça peut faire gagner énormément de temps dans les soins. Je pense que si tout le monde appliquait euh, ce qui a écrit euh, dans cet ouvrage vraiment en termes de santé publique, de santé mentale on aurait euh, un gain monstrueux en fait euh, en termes collectifs pour l'amélioration de notre santé psychique. Voilà, donc euh, bah, merci de partager avec moi euh, la joie euh, de voir cet ouvrage euh, euh, paraître. Et puis euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse, si vous l'avez lu, si vous l'avez partagé, si vous en avez entendu parler ou même si ça ne vous intéresse pas. Euh, ça me fera vraiment plaisir euh, d'avoir vos retours. Et euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.